à nous les amis. Alors je le dis directement d'entrée de vidéo, comme ça au moins on peut pas me surprendre. J'ai sûrement des restes de maquillage d'une soirée assez euh, on va dire corsée que j'ai fait hier où j'étais déguisé comme un viking avec euh, du noir plein la gueule, hein, donc j'ai galéré à l'enlever. Il y a peut-être des restes qui font de moi une... Grrr, tu viens plus aux soirées <rire> <rire> c'est galère à enlever, qu'est-ce que tu veux que je te dise frère, j'y arrive pas. J'ai pris deux douches, j'ai utilisé de l'eau missiliaire, c'est quoi ça? J'en sais rien gros. J'ai utilisé tous les produits que j'ai pu trouver que Maï m'a mis, mais ça ne suffit pas, donc ça partira peut-être demain ou après-demain. Bon, Dieu seul sait comme on dit chez nous. Et à côté de ça, j'ai également un petit euh, hein Un petit reste de bouton de fièvre horrible qui est venu à Budapest. En même temps, moi j'ai dit, depuis que je suis double vacciné, je lèche tous les digicodes et les poignées de porte dans la rue. Forcément, à force de m'exécuter, fallait bien qu'au bout d'un moment j'en paye les pots cassés. Me Voici, j'ai l'air d'un con. Allez, un début de vidéo à la cool, les mecs. Bienvenue pour un nouveau vlog. Ça fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va aller au local. On a des trucs à faire et tout. C'est assez cool. Mais je voulais faire un petit début comme ça, tranquille, où on discute un peu de mon quotidien, de ce que je fais. Alors, déjà, la semaine prochaine, je vais en vacances. Voilà, je vais en vacances une semaine au Portugal. Ça me fait plaisir. On va à Albufera. Je ramène ma mère là-bas. Elle a jamais visité le pays, etc. Donc, ça va être une vraie semaine off. C'est être la première semaine off depuis l'Estonie. Vous le savez, si vous me suivez depuis des années, euh, voilà, Zach était un grand irrégulier, très très grand irrégulier. Mais depuis que je suis allé en Estonie, ça m'a aidé, tu à retrouver un peu le goût du travail, le goût de l'effort, donc du coup j'ai eu, euh, je suis devenu très, très très régulier sur mes sorties de vidéos et sur mes streams, vraiment, et même ces deux derniers mois où je le suis un petit peu moins, j'ai réussi à maintenir une cadence qui est quand même, je dirais, acceptable, sachant que si vous me suiviez, par exemple, en 2016 ou en 2017, quand Zach avait une petite période sans, c'était deux semaines sans vidéo et tu fermais ta petite gueule, alors que là, j'ai réussi à maintenir une activité à peu près acceptable. Regardez, par exemple, ça, c'est mon graphique Twitch Tracker, les barres vertes, c'est mes viewers moyens et les barres roses, c'est les airs Streamer. Alors tu vois à peu près quand est-ce que je me suis remis à le faire, hein, 2016, 2017, etc. Je streamais vraiment rarement. Là je, je me suis vraiment repris en, en main, on va dire depuis à peu près. Bah, du coup l'Estonie et tout ça a été très cool pour moi et j'ai réussi à caler euh, du 120-130 heures quasi tous les mois depuis, sauf depuis mai où j'ai un petit peu levé le pied, notamment à cause du local, etc. Et des déplacements qui se sont multipliés. Et là je vais vous parler un petit peu de ma vie, vous raconter deux trois choses qui me font peut-être un petit peu galérer en ce moment, tout en sachant que je reste euh, un privilégié. Je suis pas là pour me plaindre par rapport à des gens qui font des métiers bien plus compliqué que le mien donc entre les allers-retours à Paris les différentes émissions que je fais Zach en roue libre hors jeu de temps en temps pop-corn les choses que je prépare pour aller là bas le temps de trajet le fait que je dorme là bas c'est du temps tu vois que je peux pas exploiter pour mon perso mais après je suis bien payé pour le faire donc tu vois je suis pas je, je m'en plains pas tu vois à côté de ça j'ai le local donc le local les travaux acheter des trucs à droite à gauche faire de la peinture mobiliser des choses préparer des trucs ça ça a pris aussi beaucoup de temps et à côté de ça bah, par exemple sur youtube j'ai réussi à aussi garder une, une activité assez correcte par exemple ces deux derniers mois vous me voyez moins forcément moins qu'en novembre quand c'était une vidéo tous les jours mais euh, ces deux derniers mois on est sur à peu près 20-24 vidéos en deux mois 20-24 vidéos en deux mois on est sur un volume acceptable tu vois ce que je veux dire ça prend pas le même travail mais bon avec Mathéo qui m'aide ça aide il y a eu du Z-Story, du vlog là on revient de Budapest, là je repars la semaine pro, là hier soir j'étais à Paris waouh waouh ma gueule ma gueule donc si je vous fais cette intro pour parler de tout ça c'est pour parler tu vois un petit peu de la réalité aussi des choses cette semaine de vacances j'en ai bien besoin là je suis un petit peu euh, derne mon frère tu vois je commence à un peu euh, fatiguer donc elle va me faire du bien. Je pars d'ailleurs plusieurs fois en vacances cet été. J'ai une grande chance. Là je vais au Portugal. Après je reviens trois semaines. Là je suis très actif. Ensuite je repars une semaine avec May. On va à Dubrovnik, Port Réal, les amis, la Croatie. Là ensuite je reviens trois semaines en août. Ensuite je repars quelques jours avec mes amis. Et là enfin c'est la rentrée. Zakorolib la, la, la, la, la saison prochaine d'ailleurs ne sera plus chez Vitality. Franchement je vais être honnête avec vous. J'ai fait une très belle saison là-bas, une trentaine d'épisodes. J'ai eu des invités, euh, du banger et tout. Mais tout n'était pas parfait au global, tout ça. Il y a eu deux trois trucs qui m'ont déplu, etc. Et au final eux aussi ils ont envie de se centrer un peu plus sur l'e-sport. Donc, on part d'un commun accord en bon terme. Donc, il n'y a pas de problème. Merci Vitality pour cette saison. Et on finit de préparer le local juste avant que je parte en vacances. Donc, j'aimerais bien au moins lancer au moins un live, un seul avant de partir en vacances. Et en plus, aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? C'est jour de match Jour de match France-Portugal, c'est dans 3 heures. Donc là, j'ai un ami à moi qui va venir. On va descendre des cartons. Donc regardez là, j'ai reçu... Euh... Donc ça, c'est tous les, les, les affaires que j'ai pas encore mis au local, donc euh, dont je vous en avais parlé. Du setup Logitech, merci Logitech. Le setup son, là dedans, il y a 1500 euros de setup son. C'est pour pouvoir faire des émissions, tout ça, machin, vous allez voir, c'est assez cool. Et ça, c'est du Elgato, ça. Quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. Sachant qu'en plus, je pense que vous l'avez vu, je vais engager quelqu'un. Donc, je vais engager quelqu'un qui va m'aider à, à, à bosser, tu vois, pour pouvoir, tu sais, le chef édito, trouver des idées, creuser des choses, gagner du temps pour que je puisse évoluer dans les meilleures conditions et faire ce que je fais le mieux. Et vous divertir Et peut-être vous plaire aussi, Je hein <rire> vous plais <rire> J'espère que je vous divertis un petit peu Voilà, beaucoup de blabla en début de vidéo, tranquille Suite du vlog, on descend tout ça Il y a Victor qui vient nous chercher Il faut qu'on lui fasse une petite propagande Il faut qu'on lui fasse une petite propagande Parce que j'ai un frigo à aller chercher à boulanger faut Il faut qu'il accepte Il va accepter euh, la télé, je sais pas Est-ce que tu veux l'emmener par hasard La petite télé là-bas Elle n'aurait pas trop sa place je pense Bah non, en haut Mais en haut il y, y a même pas du sol Ouais mais bon, au moins il y a ça quoi Toi tu veux juste en débarrasser Oui <rire> tu connais le vieil écran qui fait plaisir là. Oh la poussière, oh la honte, attends, attends, oh, on Oh mon dieu, la l'air Franchement, mort. Franchement, c'est Aïe aïe aïe. Ça fait beaucoup, mesdames et messieurs. Mais c'est qu'on a du matériel à Zach Nani Prod là, mais il y a beaucoup de trucs. Mon dieu, c'est fatos. Nickel, c'est parti. Oui oui, nous sommes le 20 juin, vous êtes bien renseigné. <rire> On est bien là, non Franchement, pixel hein. <rire> pixel Nickel. perfect. Oh frère Oui Ouah les refs c'est le déluge J'ai fait 3 mètres On arrive Wesh oui. Vous m'avez vu... Oh, il y a une minute Je suis resté une minute dehors, sa mère Je suis gorgé d'eau oh. oh, sa mère Vas-y, vas-y, vas-y. Regardez là -bas. Et hey, j'espère qu'on va péter le portugal, t'as vu ce qu'on subit Aucun rapport. <rire> bon du coup je voulais vous déballer certains trucs pour vous montrer les produits que j'ai, que j'ai acheté etc. Mais les gars je vais prendre quelques minutes là, sécher un petit peu et tout parce que frère... Pff, regardez ça C'est la merde Je suis choqué <rire> Après tant de... Péripétie avec l'eau, etc. l'eau, qu'on a pris là Ils ont vu. Ils ont vu J'ai filmé, à un moment je suis allé dehors, je suis revenu, j'étais trempé jusqu'au dos Là, mon téléphone, mon iPhone, il fonctionne plus. Son téléphone a pris l'eau. Il s'est éteint. Il s'est éteint. Voilà, donc là j'ai le téléphone. Donc t'es bien. Et t'as reçu du coup ton setup son là. Donc en fait, j'ai beaucoup de trucs là, là-dedans. Ouais. Donc on va pas tous les ouvrir parce qu'on le fera plus tard, il y aura une vidéo setup finale vraiment clean. Ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. Ça me stresse. Et donc là du coup j'ai envie de ouvrir le carton du setup son que je vous ai montré donc je veux pas tous les ouvrir mais le carton du setup son lui me chauffe je vais vous l'ouvrir et après on va regarder France Portugale ça c'est la table son c'est une Midas MR18 donc c'est la même que j'avais chez moi donc elle elle vaut 600 balles elle est toute seule ça permet du coup tu vois d'avoir plusieurs euh, micros plusieurs machins et tout vraiment en termes de technicité et tout il y a plein de machins Attends. dedans il y a les micros euh il y, y a les micros, il y a les pieds, donc euh, vu que je vais faire des émissions, tout ça, machin, il y a euh, un mélangeur, en bref, il y a plein de trucs et tout, c'est archi cool. Ça, il faut un truc comme ça, il faut une taille comme ça. Bah enfin, vas-y, vas-y, vas vas vas ramène-moi le couteau, je crois. Non mais il fait le mec étonné. Vas-y, je comprends ça. Hop là, comment on va l'ouvrir Oh là là là là là là Je vous ai dit, je vous refais une vidéo setup en particulier une fois que tout sera installé avec toutes les références en propre et tout. Ça, c'est pas sponsorisé. Donc ça, c'est acheté, donc euh, 4 micros. Donc les micros, c'est des micros de qualité. AKG C214, euh, c'est vraiment de la grosse frappe, c'est mieux que le Rode NT1 que j'ai chez moi à l'heure actuelle. Donc lui ce sera mon nouveau micro de stream. Il y en a quatre parce que également pour pouvoir faire des émissions. Donc euh, comme ça, quand on voudra faire un Radio Street, quand je vais vouloir lancer un nouveau truc, etc. On mettra une table là-bas, j'avais envie de faire un podcast, un truc où on pouvait faire des trucs cool et tout. La qualité sonore sera magnifique, j'ai insisté, ce sera de la frappe. Franchement, j'ai vraiment bien investi dedans pour que ce soit vraiment très cool. Ça rien, putain. Donc, quatre micros. Il y a le classique, même que chez moi, efficace, pas besoin le changer, DT770 Pro. J'ai pris un bras articulé plus cher que celui que j'avais, j'ai pas pris le Rode. J'ai pris un compas, donc le voici. Une interface audio qui, elle, va être mélangée avec la Midas que je vous ai montré. Donc les deux connectés entre elles, etc. vont donner un taf énorme, vont me permettre d'avoir le son des PC, vont me permettre d'avoir le micro de tout le monde, etc. en calibre. bref, des choses vraiment très très cool. Les câbles, forcément, donc il y en a plein plein plein. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Toto Bah, c'est enfin, moi je me connais pas du tout en son. Ouais mais une fois que ça va être mis en place. Ah une fois que ça va être mis en place, ça va dire. Ah oui ça c'est les pieds Je pense que c'est oh les pieds de micro. On est vraiment chez Ah oui non mais.. <rire> On est chez 10 On est chez 10 Je suis très content d'ouvrir ça, croyez-moi. J'ai pas la chaise mais concrètement je peux déjà stream là. Ça c'est une sorte d'ampli qui va pouvoir me permettre, regardez, d'avoir. Enfin c'est pas une ampli mais bref c'est un machin avec euh, les 4 connexions de micro pour pouvoir faire les émissions avec 4 micros en même temps. Nan, nan, nan, nan, nan, nan. Là vous devez vous dire mais qu'est-ce qui nous casse les couilles avec le son Ça réussit <rire> combien là ça, ouais. table 2 millions, 2 millions pour tout le son Tout le son, avec la table que j'ai compté. Sans la table, la table je l'avais déjà euh, 1005 Mais c'est bon, on est sur 2 millions. Carton en dessous, alors le carton en dessous, il y a du matériel et le gâteau. il y a du matériel Logitech, mais ça sera pour une autre vidéo. On va pas tout leur ouvrir, c'est Noël les mecs hein. Et il y aura bien sûr, comme je vous ai dit, une vidéo setup vraiment finale, vraiment truc euh, très cool. Tant tu veux qu'on regarde un pied vite fait Genre un pied monté Donc voilà le pied monté. Donc ça aura un peu cette gueule et tout, tu vois. C'est un peu lourd mine de rien, hein. ça aura un peu cette gueule. Et avec du coup le micro qui ira devant. S'il y a des mecs qui travaillent dans le son, euh, là je pense que... Enfin j'espère que vous êtes fiers. <rire> il doit être là, putain, ça fait plaisir de voir du matériel de qualité. <rire> Qu'y a-t-il à l'intérieur de la bête Oh, wow, frère, excuse-moi, ça a un flot terrible. Ça quand il y a une bonne caméra qui va filmer les podcasts. Oh là là là là là là Oh là là là là! Tu rigoles pas toi sur l'investissement? T'en penses quoi? Ça rigole zéro hein! Franchement t'en penses quoi? Un beau matos. Matos. Vra Vraiment fait... je suis très content! Et ce sera super quali avec regarder du coup! Euh, bon le bureau là voilà c'est un peu bordélique, vous avez compris! Mais on va avancer, ce sera installé, ce sera cool! Là, vous, savez, vous, savez, vous savez, il y a qui qui vient ce week-end Il y a Mathéo. Donc euh, Mathéo, euh, le monteur de ma chaîne. Il vient voir le local. Oh, il vient, il vient à Lyon. Il vient passer le week-end à Lyon. Donc, ce sera très cool. Je vais pouvoir vous le présenter. Qui travaille un peu dans la Zac Nanicorp et tout. Donc maintenant, France-Portugal. On va filmer un peu ça tranquille. Passer la soirée avec les amis. C'est parti. Pronostic France 2-1. Vico, c'est quoi ton pronostic 3-1 France ouais. Thomas C'est quoi ton pronostic 2-0 2-0 pour la France Kevin, c'est quoi ton prono 3-1 3-1 pour la France 1 pour le Portugal Pour le Portugal <rire> DR, c'est quoi ton prono 1-0 France 1-0 France Moi aussi, je pense à un truc comme ça Pénalty France 1500. euros. Karim marque le champ supplice, il tire. Karim qui le tire Oh la de... oh pression Benzema putain Faut que Karim marque, faut que Karim marque. Karim On a dit la confiance Pénalty Portugal, ça va jamais finir, hein. ça va jamais finir. Moi le penalty, je l'arrête moins dans les couilles. Là je sauterai pénalty, côté gauche. Il a raté, il va rater J'avais dit quoi sur le côté Je l'aurais arrêté. Bon les amis, 2-2, petit match nul, mais j'ai été extrêmement diverti, c'était le feu. France première du groupe, hâte de voir les huitièmes, c'était le feu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'est le cas comme d'hab, pouce bleu et compagnie. Et on se retrouve pour la prochaine, ciao ciao, vive l'euro.